The cat nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050. Les impacts du dérèglement climatique et l'actualité récente nous rappellent la nécessité d'agir à tous les niveaux. Il nous faut notamment revoir la manière d'aménager nos territoires afin que la localisation des futurs logements, des emplois, des équipements publics ou des infrastructures de mobilité soit en cohérence avec la préservation et la restauration de l'environnement. Comment habitons-nous le territoire aujourd'hui Comment se préparer pour demain La Région de Nyon et partenaires du Grand Genève menons actuellement une démarche pour établir une vision territoriale transfrontalière. Pour que la population puisse s'exprimer, des forums auront lieu dans toute l'agglomération sous l'intitulé « Le samedi qui peut tout changer ». Dans notre district, le rendez-vous est à Glon, le samedi 1er octobre de 10h à 16h, à la salle des colonnes du complexe de Grandchamps. Nous vous y attendons.